La sérénité est loin de revenir au sein de la CNSS où les agents grévistes poursuivent leur mouvement d'humeur. Ce 23 janvier, au cours de leur Assemblée Générale, ils ont annoncé un certain nombre de travers s'agissant de la gestion des flux financiers. Quand la grève se déclenche, le même jour, les paiements sont délocalisés. Mais tout le monde sait ici que les paiements nécessitent une préparation sur le plan administratif au niveau de toute la documentation pour préparer les réclamations et tout le reste. Mais Comment peut-on déplacer les paiements vers un autre environnement qui ne maîtrise pas la base de données que nous gérons notamment au niveau des données d'état civil de nos usagers pour vérifier au niveau des homonymes si on paye la bonne pension à la bonne personne Donc la base de données elle est ici. On envoie un fichier Excel chez EDG qui n'a pas les moyens de vérifier, sous quatre homonymes, quel est le véritable bénéficiaire de la pension. Ces syndicalistes qui fustigent le refus de la hiérarchie de dialoguer ou dénoncer les catastrophes enregistrées au sein des structures bancaires chargées du paiement des retraités lors des dernières opérations. Tout le monde sait que le paiement qui a été effectué à EDG, c'est la catastrophe. La régularisation de cette situation va entraîner énormément de problèmes. Et tout le monde le sait tout le monde le sait parce qu'il y a des homonymes qui ont été payés à la place des autres. Ça veut dire que moi je m'appelle Jocelyn Goma, si on est trois, moi je suis quatre. j'ai une pension de 700 et quelques mille. il y a un agent d'exécution qui a 200 000. Quand il se présente avant moi, il y a quatre, Jocelyn dit que voilà le mien là, on lui donne le mot, mais 700 et il est parti. Il y a ça à corriger à l'UDG. Aussi, ont-ils annoncé durant leur rencontre leur détermination d'ester en justice, cette même hiérarchie pour tentative d'intimidation et de perturbation de la grève. La loi dit que si un employeur euh, me, euh, sabote, euh, viole plutôt les dispositions d'un accord d'établissement pour lequel des syndicats sont liés, ces syndicats peuvent le porter plainte, sur l'article 165 et nous l'avons fait. Et il a ça va lui faire deux ça va lui faire deux deux comparitions, deux assignations, deux, deux, deux. La première, il va répondre à l'autre et l'autre, il va aller répondre aussi. Donc c'est pour vous dire Mettons le bruit qu'il faut. Ces derniers qui entendent poursuivre leur mouvement on appelle à une mobilisation générale de leurs collègues pour donner plus de vigueur à leur mouvement d'humeur.